Je reprendrai la parole là où mes prédécesseurs l'ont laissé, notamment avec l'intervention de Samir, l'introduction ce matin par Hawa Sénégère et puis les autres aussi, concernant justement ces penseurs de, euh, qui pensent depuis, euh, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée. L'espace géographique est très important, il est très important lorsqu'il s'agit de, de penser le Coran. On ne pense pas le Coran, et on ne l'interprète pas, on ne le reçoit pas de la même manière selon qu'on soit au Maroc, en Algérie ou en Égypte ou qu'on en soit en France. Alors on parlait ce matin justement aussi de, de Mohamed Al-Koun qui a une liberté de temps et pourquoi justement il est peut-être mal lu ou mal reçu dans les, dans les pays arabes, notamment dans son pays en tout cas natal, l'Algérie. Et de l'autre côté aussi, on trouve que parfois les, les penseurs arabes, arabo-musulmans, on va dire, parce qu'ils affichent aussi euh, leur foi, euh, assez timorés, voilà, très modestes, concernant justement euh, cette manière ou cette démarche de déconstruire de l'orthodoxie euh, ou euh, l'islam, de, de, on va dire, du Moyen-Âge. Ça, c'est très important aussi de, de le retenir. Donc là, je, je, pour mon intervention, j'ai deux, deux, deux philosophes, immenses philosophes, qui sont décédés tous les deux d'ailleurs en 2010, euh, tous les trois, j'allais dire, avec Al-Khun, euh, et tous les quatre avec Medeb, mais en 2014, Medeb. Donc, euh, pour dire en tout cas que, que ce soit Al-Jabri ou Abou Zaid, il faut bien les penser en tant que philosophe qui émane de deux espaces géographiques, un pour l'Égypte et l'autre pour le Maroc. Euh, en, en interaction une pensée en interaction avec le pouvoir politique ça c'est très important on parlait ce matin de Moubarak par exemple à Abu Zeid et y Hassan II d'autre côté par rapport à l'Égypte. les deux ont fait l'expérience de la prison peut-être pas pour les même raison mais aussi cette, cette pensée là elle ne vient pas euh, j'allais dire dans un confort elle vient dans une interaction euh, en subissant les affres aussi de la chose politique donc ça il faut en tenir compte euh, donc à travers cette euh, communication euh, sur Al-Jabri et sur Zaid, euh, sur le statut euh, linguistique du texte coranique il s'agit justement de présenter euh, des nouvelles alternatives en termes de lecture du texte coranique euh, à travers justement les, les deux penseurs euh, ce sont deux penseurs très connus dans le monde arabe reconnu pour euh, peut-être aussi euh, avoir initié une nouvelle plateforme, une plateforme de modernisation de la pensée arabo-islamique. Euh, une lecture à la fois du texte coranique, et pas seulement du texte coranique, mais aussi euh, de tout le corpus euh, de la Sunna, avec une démarche déconstructiviste, c'est un mot qu'on utilise depuis l'Europe dans une catégorie de pensée très spécifique. Ce n'est pas le mot qu'on utilise dans le monde arabo-musulman, justement. C'est juste une espèce de « jihad, », c'est-à-dire un, un, un effort intellectuel à comprendre ou à, à interpréter les, on va dire, les, les structures de la vérité islamique. Alors, si Abou Zeyd est relativement connu par le lectorat francophone, parce qu'on a traduit un certain nombre de ses ouvrages, et puis il y avait des colloques, etc., euh, euh, en Europe... Uh, Abdel uh, il est uh, presque inconnu uh, du tout uh, alors uh, un immense uh, je dis, uh, uh, penseur qui a uh, publié à peu près sur uh, une période de 25 ans uh, ses livres sont des best-sellers en tout cas au Maroc alors dans une classe de l'intelligence un peu particulière hein, c'est pour cela qu'il y a aussi une déconnexion par rapport au penseur et la base uh, notamment dans le milieu universitaire etc... Très peu de traduction en France, voire je dirais même aucune. Bon, je, je fais un peu excessif, mais une petite traduction de, de, des livres « Critique de la raison arabe », à peu près 40% de la traduction, c'est ce que l'édition a imposé. Et puis une autre traduction du même, même traducteur euh, sur la pensée, euh, euh, la raison plutôt politique arabe. Voilà les deux ouvrages qu'on a de, de al de pardon, de, de jabri par contre, on a un certain nombre de traductions euh, concernant euh, Abou Zeid un peu euh, plus connues. Euh, euh, au Maroc, il est, euh, Jabri, il est beaucoup plus connu justement par ses quatre livres euh, euh, qu'on appelle la critique de la raison arabe. Il y a la formation de la raison arabe, la structure de la raison arabe, la raison politique arabe, celui-là il est traduit euh, en France par euh, la découverte, la raison éthique arabe. C'est le quatrième qui va clore, en tout cas, tout ce programme-là de, de, de publication, dont la publication matrice, elle intervient en 1980. Un livre, à l'époque, déjà en 1980, euh, sur le plan politique, ce n'était pas non plus facile pour Algébri, euh, c'est le livre « Nous et la tradition » ou « Nous et le patrimoine ». Un livre, pour moi, un livre-programme pour tout ce qui va écrire, réfléchir, euh, de 1980 jusqu'à sa dernière publication en 2008. Alors, il y a ces quatre ouvrages pour Al-Jabri, et puis viennent après, très tardivement, on le regrette beaucoup, très très tardivement, en 2006, une réflexion sur le Coran. C'est-à-dire, penser le Coran pour Al-Jabri, était en filigrane ici et là, dans les ouvrages qu'on a cités, et encore je vous cite que quatre, après, il a publié exactement 25 ouvrages, philosophiques, très compliqués, très denses, très profonds, mais la réflexion sur le Coran ne vient que tardivement dans sa vie en 2006. Introduction au Coran en 2006 et puis l'explication du Coran en 2008. Un, un euh, troisième volume il est toujours, euh, je pense, dans son bureau euh, en attente à la fois d'un éditeur et puis surtout, surtout de traducteurs. Ce sont des livres qui sont en arabe. Donc euh, ce sur quoi je vais vous parler, ce sont des livres qui ne sont pas traduits en français, ils sont en arabe. l'intérêt de ces deux penseurs. L'intérêt de ces deux penseurs, c'est d'avoir, il me semble, déplacé un certain nombre de déterminismes. Voilà. Avec toute la relativité qui doit s'imposer, la question de l'espace est très importante aussi. Euh, ce sont des déterminismes qui sont véhiculés par le discours religieux, que ce soit en Égypte ou au Maroc. Euh, lequel discours, jusqu'à encore aujourd'hui travaille en profondeur la société marocaine, par le biais justement de l'éducation. j'oublie juste de préciser quelque chose, c'est qu'un certain nombre d'ouvrages de Jabri s'attaquent à l'éducation. C'est encore un pôle sacré. C'est aussi, aussi sacré que le Coran. Une chose qui ne pas touche par rapport au Maroc, justement. Alors on reviendra tout à l'heure à la question, justement, à la manière dont on racine une certaine lecture du Coran, par l'éducation, bien sûr, et, et il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, justement, euh, sur euh, l'éducation, soit on va appeler l'éducation religieuse ou l'éducation islamique. On est passé de l'éducation islamique à l'éducation religieuse avec euh, Mohamed VI. À l'époque, c'était l'éducation, bien sûr, euh, islamique. Là, c'est plutôt religieuse. Donc, il y a une nuance. Enfin, pour dire, en tout cas, un certain nombre d'écrits d'aljabri concernant, justement, l'éducation pour la réformer, en touchant, bien sûr, euh, un des points sacrés. Il n'était pas entendu, bien entendu. Abou Zeid euh, aussi, il a réglé ses comptes avec euh, un certain nombre de, de, de monde. Bon, il va être haï à la fin et bon, avec, y compris avec les réformistes euh, depuis Tataoui jusqu'en 1967 jusqu'à ce qu'on appelle la, la défaite euh, du monde arabe euh, de 1967, qui d'ailleurs aussi. A un point important, une date importante pour Al-Jabri par laquelle il va commencer sa réflexion. Enfin, faut oublier qu'Al-Jabri c'était d'abord un, un historien mais aussi très engagé politiquement donc il est très sensible à cette question de 1967. Euh, Abou Zeid, ça va être aussi un règlement de compte jusqu'à la fin, jusqu'à 95, où il va être euh, obligé de choisir l'exil, euh, accusé pour apostat pour un livre sur lequel, justement, je m'appuie pour euh, cette communication euh, critique du discours religieux. Ce n'est pas an-nas comme la plupart du temps croient, euh, ce n'est pas la théorie du texte qui va lui valoir, en tout cas, cette accusation-là et la question de l'aposta, c'est surtout... Euh, Critique du discours religieux, une synthèse d'un certain nombre d'articles déjà publiés auparavant pour obtenir, en tout cas comme chacun d'entre vous le sait, en tout cas pour obtenir sa titularisation au département de langue arabe de l'université d'Al Azhar. Le choix de... alors je n'ai pas choisi deux de... de auteurs parce que voilà il y en a d'autres, il y en a beaucoup, hein. on en a parlé ce matin et des, des très imminent en tout cas. Mais le choix pour moi de Jabri et d'Abou Zaïd réside dans le fait que, ou ça justifie on va dire, par euh, la, la, la contiguïté euh, euh, de leurs fondements théoriques. Voilà. Du moins dans les dernières, en tout cas les dernières publications. Il y a aussi la convergence, elle est très importante pour moi, la convergence de leurs démarches analytiques. Euh, qui, euh, qui met l'accent sur la strate du langage ou de la langue. Euh, il y a aussi l'originalité de l'approche. Euh, euh, de les deux derniers ouvrages d'Al-Jabri de, euh, euh, où il articule la notion la très intéressante de manière, par exemple, euh, une approche lexicographique, du lexique coranique, comment il voyage euh, sur la surface du texte, et ça c'est très intéressant. Euh, aussi, il partage quelque chose qui me semble un peu négatif c'est aussi euh, deux auteurs euh, difficiles d'accès, on l'a dit hier, très peu lus, on va dire, par euh, la moyenne générale du lectorat, euh, et euh, malheureusement aussi, euh, par, il partage le fait qu'ils ne sont pas suffisamment connus en Europe, ou du moins pas, euh, pas traduits. Le postulat de base d'Abou Zeid réside dans sa réflexion sur la langue coranique et les mécanismes qui font qu'un discours euh, sur un moment historique et social précis se transforme en un discours absolu et éternel et alors dans cette démarche là il va mobiliser la catégorie notamment linguistique et notamment euh, une catégorie très particulière c'est ce qu'on appelle la grammaire énonciative alors juste entre parenthèses, il était très sensible à la grammaire énonciative, très sensible à la sémiotique, très sensible à toute cette science du langage, on va dire, occidental, parce que euh, j'ai découvert, je ne le savais pas, il avait, il avait traduit deux livres d'un de, certain Yuri Lotman, un grand sémioticien russe. À mon avis, ça a été quand même un point de départ de sa réflexion, justement ou peut-être la continuation de cette réflexion sur le, la grammaire énonciative qui va l'amener vers la sémiotique, etc. La grammaire énonciative, rapidement, c'est celle qui inclut, ce n'est pas que sur le texte, celle qui inclut le schéma de, de l'émetteur et de récepteur qu'on verra en filigrane. Il inclut aussi dans sa démarche la sociolinguistique, la psycholinguistique par rapport au langage coranique, la rhétorique, beaucoup, bien sûr, c'est normal, c'est un arabe, on enseigne encore le balara, la rhétorique, L'archéologie euh, euh, du texte, hein, c'est très important. Voilà, c'est une démarche euh, assez pluridisciplinaire qu'on va lui reprocher, parce que quand on travaille sur le texte, il faut que ce soit le texte dans sa propre immanence, un texte coupé du contexte. Or, Abou Zaid ne cesse d'aller dans le texte, du texte au contexte, très souvent, et de la dimension historique. Al-Jabri, de pour son côté profondément marqué par une approche euh, d'ailleurs il la partage aussi avec Abou Zeid, approche un peu littéraire du texte. Le texte coranique pré, pris comme une production euh, culturelle euh, littéraire voilà, au sens noble du terme, hein, littéraire qui euh, exige à ce qu'on la reçoive, enfin qu'on reçoive le texte comme euh, un, un, un un élément interprétatif, c'est-à-dire qu'il faut, euh, qu faut décoder le sens. Et comme tout, euh, tout texte euh, euh, littéraire, c'est un texte travaillé par la métaphore. Donc ça va être un élément important et pour Zeid et El-Jabri, la question de ce qu'on appelle en arabe Al-Majez, la métaphore, dont on parlera tout à l'heure, beaucoup de littéraires ils le savent, la métaphore c'est quand... Euh, euh, le signifiant se déconnecte du signifié voilà. ou plutôt quand euh, le signifié se perd il ne reste que le signifiant donc là on va déployer une, une forme d'herméneutique pour récupérer le signifié par des passages secrets que ce soit la philologie que ce soit la sémiotique que ce soit l'analyse la la, textuelle pour aller récupérer le signifié donc, ça, c'est un petit peu, si vous voulez, quelque chose qui, euh, qui sont partagés euh, euh, par les deux et qu'on pointe de départ justement dans cette aventure euh, sur le texte euh, coranique. Al-Jabri, euh, en 2008, il justifie cette approche par une, dès l'introduction. Il le justifie euh, d'une manière très claire, je crois aussi à Bouzeïd, mais enfin, c'est très clair dans mon esprit, dans l'introduction. Euh, le fait que le texte coranique soit agencé non pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre des sourates euh, les plus longues ou les plus courtes, ben, ça impose tout de suite à ce que le texte soit offert comme texte, et non pas comme une révélation sacrée. Donc ça, il ne le dit pas très explicitement comment. Ben, on le voit en tout cas, lui qui était historien, très sensible à la chronologie de la chose, pour lui, en tout cas, le, la déconnexion impose au lecteur à ce qu'il déploie une démarche interprétative euh, sur le, le texte lui-même, découpé, de, aucune, découpé coupé de toute intentionnalité euh, euh, transcendantale. Alors, il y a aussi une différence concernant Abou Zeid et Jabri. Ça aussi, c'est très important. Et cette différence, elle se voit très explicitement. Abou Zeid il va travailler pendant presque 20 ans sur le texte coranique. Et on voit chez lui une exigence textuelle poussée presque à l'extrême. Là où Jabri, sur deux ouvrages uniquement, le troisième n'est pas sorti, il reste un peu, on va dire, en deçà de la chose. Alors peut-être aussi le contexte géographique est très important, je le redis encore. Euh, fait que, euh, voilà, on ne peut pas aller plus loin, néanmoins, néanmoins, euh, dans cette euh, évolution de la chose, ils vont insister tous les deux sur la responsabilité du destinataire, ou ce qu'on va appeler la coopération réceptive, c'est-à-dire que le texte ne, dé, ne se déploie ou que cette révélation ne s'accomplit seulement si on a de l'autre côté un récepteur du texte. Il s'agit pour Al-Jabri, euh, euh, notamment euh, concernant ce texte coranique, justement, de, de rendre le lu contemporain à lui-même et en même temps contemporain à tous. C'est quelque chose qu'en tout cas qu'il le répète dans, dans son introduction. Euh, J'ai été frappé par une phrase que je vais le citer rapidement, euh, jabri l'introduction en 2006 par rapport à l'introduction au Coran, comme s'il va toucher quelque chose... Il se pose même la question, après 25 ans d'écriture, de réflexion, est-ce est qu'il est autorisé à ouvrir le coffre fort du texte coranique Et il nous dit, nous frappons à une toute autre porte, 25 ans de réflexion, déjà 20 livres avant lui, avant, avant celui-là. Et nous nous sentons à présent un peu plus disposés, après avoir fini les 4 volumes de Critique de la raison arabe, un peu plus disposé qu'auparavant à manier la, les clés de cette porte. J'ai frappé par cette... Alors, c'est la modestie, mais c'est encore une fois le contexte très important qui lui impose ça. Pour voir simplement comment, même si on est un intellectuel, on est conditionné par une structure mentale qui rend euh, l'homme arabe musulman assujetti à la révélation, révélation d'une manière passive, à laquelle il n'a pas le droit d'entreprendre de, voilà, aucune démarche, soit d'interprétation ou de compréhension. Je, je, dans la communication de ce matin, je, je vais traiter deux points. Un premier point sera consacré aux implications conceptuelles liées à la notion de texte, puisque je travaille sur la strate linguistique. Un deuxième point, rapide aussi, sur, euh, euh, il sera consacré plutôt à, à l'agencement textuel de la révélation ou comment la révélation est pour l'un et pour l'autre est un agencement rhétorique et, euh, et textuel il est tout à fait normal que les sciences du langage aussi bien la phonétique, la morphosyntaxe, la lexicographie, la sémantique s'emparent du texte coranique pour en faire un objet d'étude c'est dans les cinq premières pages de d'Abu Zeid critique du discours religieux qui sera rejeté, bien sûr, par la communauté scientifique d'Al-Azhar. Le retour au nas, en arabe, texte, qu'on traduit avec une traduction très faible, parce que le mot nas en arabe, c'est un mot très polysémique dans le dictionnaire pour les arabisans, ils le savent, Mafhum nas traduction en français le concept du texte or le mot nas en arabe signifie aussi la révélation nasa shay nasa ça veut dire la chose est apparue ou la chose est révélée alors on se pose la question de savoir nas dans le texte d'Abu Zaid est-ce que ça veut dire mafhum wahya et de mémoire mais à vous de vérifier euh, en sortant, ou peut-être, les trois premiers mots, les trois premiers mots de l'introduction de Tamhid, de Nafoum al-Nas, il va parler, c'est le mot ouais qui va apparaître, dans les trois premiers mots. Bon, alors, la traduction, en tout cas, s'il y en a une, euh, euh, la question du texte, ici, reste, en tout cas, à, à, à réfléchir. Donc, pour moi, euh, le texte, ici, signifie la révélation. Euh, c'est une perspective... Euh, presque inédite dans les sciences coraniques, puisque les implications peuvent potentiellement bouleverser totalement l'approche du Coran. Pourquoi Parce que il y a les dimensions de la discursivité qui vont être impliquées, l'énonciation aussi, il y a la notion du texte ouvert sur la perspective euh, d'une grammaire euh, qui se veut une grammaire architecture, c'est-à-dire qui implique euh, euh, notamment euh, la surface du texte euh, dans sa dimension polyphonique alors quand on ouvre aussi le texte euh, par ce biais là et qu'on arrive su, ou qu'on atterrit sur le terrain de la polyphonie ça veut dire qu'il faut parler aussi du dialogique, c'est à dire l'hétérogénéité du texte, c'est à dire on perd l'unité parce que le texte va se renvoyer, euh, il va être autoréflexif, on va parler aussi de dialogal, c'est à dire la manière dont on va convoquer les voix à l'intérieur du texte et tout d'un coup, le jeu de l'énonciation, le jeu suprême du divin, celui par lequel justement vient l'injonction, il devient un actant parmi les autres. Si on va jusqu'au bout de la logique du texte, c'est ça. Ce serait ça. Donc, ça remet en question beaucoup de choses et tout d'un coup la simple équation d'un texte adressé à son croyant ou au croyant ça devient très insuffisant, il faut y rajouter d'autres choses entre l'émetteur et le récepteur il y a aussi d'autres jeux et ces jeux ne sont pas innocents parce qu'ils interprètent aussi ou du moins ils vont humaniser le texte ou avant d'humaniser ils vont l'interpréter puis après le transmettre donc la, la question, de, le, le, dès qu'on touche le texte, et dès qu'on touche justement l'aventure textuelle, il faut a, a, a se mettre aussi dans la tête que euh, euh, la question de l'intentionnalité se pose aussi. De quelle intentionnalité on, on, on nous a tous, euh, suivi de formation littéraire, donc euh, les, les toutes premières analyses du texte, on, on nous apprend euh, euh, l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur, alors bon, c'est quelque chose, ça impose quelque chose, une, une centralité. Là, l'intention de l'auteur, elle ne va pas... Voilà, s'il y a une intention, elle est très décalée du texte lui-même. Elle n'est pas contenue dans le texte. Il n'y a pas de consubstantialité entre l'intention et le texte. On, on, on, on déconnecte les deux les, le texte devient lui-même euh, euh, aut, enfin, autogérant, on va dire, euh, offert à, à, à la lecture et à l'interprétation. Euh, se pose la question de qui parle en fait qui parle dans le texte et à qui la parole est adressée euh, Abou Zaid je dis tout à l'heure il va aller plus loin dans cette réflexion et il va appliquer puisque euh, sensible à la, à, à la sémiotique il va appliquer un, un, un schéma sémiotique euh, que j'appelle une sémiotique coranique parce qu'elle est spécifique au texte coranique dans laquelle il va avoir la ligne suivante émetteur intermédiaire avenir et destinataire communauté je dis et eh, pardon et c'est et interprétation donc émetteur intermédiaire avenir destinataire communauté et interprétation et oui bien sûr ce que tout schéma sémiotique impose euh, entre l'émetteur et le destinataire impose une interprétation, sans trop ouvrir justement la question de la sémiotique, parce qu'elle implique aussi un élément central que Abuzday n'osera pas le mettre, celui de la manipulation. Mais on ne le trouvera pas parce que c'est un schéma sémiotique appliqué au texte coranique, le, ça, ça n'apparaîtra pas. Dès que le schéma est posé, comme je disais euh, avant, l'intentionnalité disparaît, transcendantale hein, disparaît. Le texte devient produit, culturel, simple, en interaction avec sa réalité, ce qui suspend l'idée euh, d'un texte éternel pour qu'il ne soit remplacé que par un texte ouvert à la lecture. Euh, Juste à titre euh, informatif, euh, Abou Zeid va évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'Al-Jabri. Je, je, je n'ai aucune intention de comparer, je ne suis pas du tout euh, qualifié à comparer de ces deux immenses penseurs. j'ai juste vraiment des observations personnelles concernant la manière dont euh, Abou Zeid évolue euh, dans sa réflexion sur le texte coranique et euh, Al-Jabri. Abou Zeid part il va articuler trois concepts on va dire ou trois notions, ce ne sont pas des concepts, ce sont des notions la notion du texte la notion du discours et la notion du signe et donc le, le, sur la question d'une magèse par exemple, lorsqu'il va atterrir sur la question euh, euh, euh, les, les mécanismes de l'interprétation il va arriver surtout il va articuler, c'est très intéressant il, va, il ne va travailler que par le biais du signe. Enfin, on arrivera à tout à l'heure. Ce sont des notions que Jabri euh, n'utilisera pas euh, dans son cheminement-là. Euh. Peut-être vu le temps, autant expliquer dès à présent qu'est-ce que non, le, signe, le signe, il compose deux faces, comme on le sait, la face du signifiant et, et la face du signifié. Un signifiant, un signifiant. Lorsque le signifiant est à, à, à, à, agencé au signifié, c'est-à-dire qu'il y a un rapport conventionnel, d'autres diront un rapport arbitraire, mais en tout cas il y a un rapport conventionnel, ça c'est important. Donc le signifié renvoie à quelque chose de définitif, univoque, fixe. Voilà, ça c'est important de le dire. Euh, et ce cheminement euh, va lui permettre de s'intéresser euh, justement à ce que je disais tout à l'heure, le, le, le jeu de signifiants euh, au sens large euh, et notamment, notamment lorsque le signifié euh, eh ben, il se perd. Euh, et c'est là que la question du majeste qui va jouer un rôle très important la question de la métaphore, le travail de la métaphore qui va jouer un rôle très important dans l'interprétation par, euh, euh, par rapport notamment à, à Abou Zeid. cette euh, c'est pas une intuition Enfin, en tout cas cette entrée quand même de la part de Zeid, elle est, elle est déterminante c'est euh, euh, une, une détermination linguistique certes, c'est pas quelque chose une exégèse, mais elle va venir quand même bouleverser le rapport euh, de, de l'homme musulman par rapport à son texte. C'est euh, un texte qui doit devenir hein, une, une autre conception, euh, tout à fait euh, différente. Euh, je, je, je dirais qu'on part de, de l'œuvre pour arriver au texte. On apprend euh, dans les pays arabes, puisque le Coran c'est une œuvre, on apprend aux gens à, à le mémoriser, à le lire, à le réciter, c'est tout. Si c'est un texte, c'est autre chose. C'est un champ ouvert, donc euh, on ne le récite pas, on ne le mémorise pas, on le travaille, on l'interprète. On creuse les profondeurs. Donc, cette, ce déplacement est, est déterminant par rapport à l'homme musulman de base. Et alors, comment il va faire par rapport à son texte qu'il croit éternel ou qu'il croit sacré ou ce qu'on veut enfin, En tout cas, c'est quelque chose sur lequel euh, peut-être, euh, voilà, faut réfléchir. Pour le c'est très simple aussi. Cinq minutes pour Jabri euh, euh, il va falloir en tout cas passer euh, d'une euh, ce qu'on appelle al-aql al-irfani parce qu'il a trois euh, trois raisons al-aql al-irfani c'est la raison euh, irrationnelle pour aller vers al-aql al-burhani la raison rationnelle or pour le euh, pour le philosophe marocain, nous sommes encore dans ce qu'on appelle al « al-aql al-bayani », c'est-à-dire la raison religieuse. Et de ces raisons, ou de ce sont, des, ce sont si vous voulez, des schémas euh, mentaux, cognitifs, euh, il en découle aussi euh, des analogies. Ça, c'est aussi euh, important. C'est-à-dire l'analogie pour l'aql al-arfani, c'est-à-dire la raison irrationnelle, c'est une raison... Euh, Intuitive, ce qu'on appelle l'Aql uh, uh, al-Hadassi. Hein? On, on enseigne le Coran comme ça, d'ailleurs. On, enfin, on enseigne le Coran. Enfin, on demande aux jeunes dès le primaire de lire le Coran de cette manière-là, avec cette, cette approche Hadassi, c'est-à-dire intuitif. Alors, c'est peut-être un peu mystique aussi. C'est intéressant, quelque part. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le sens critique là-dedans. Alors, il euh, en découle, en tout cas, de ce Aql al arfani une analogie très intéressante, euh, celle qui permet de mesurer le connu sur l'inconnu connu le connu sur l'inconnu c'est un cheminement de réflexion propre à la lecture fondamentaliste des structures de la vérité islamique le connu sur l'inconnu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'inconnu devient plus important pour utiliser une structure un titre de si je me trompe d'Homberto Eco la structure absente, la structure absente en série, comme la structure de référence par laquelle, en tout cas, il faut mesurer. On peut dire aussi l'absent, c'est le l'absent idéalisé au profit, euh, justement, au détriment justement du présent. Et ça, c'est le pour Oljabri. Euh, euh, on va lui critiquer beaucoup, bien sûr, cet aspect, cette cette façon de mesurer, en tout cas, la pensée. Euh, voilà. Euh, euh, D'ailleurs il le dit en 94, je cite rapidement, euh, en effet, euh, euh, c'est-à-dire en 94 il le dit, déjà, avant même l'écriture sur le, sur le texte coranique, il va falloir qu'il y ait une rupture épistémologique qui doit s'opérer au niveau de l'acte mental. C'est très important, donc on est dans les cognitions, dans l'acte mental, de l'activité inconsciente dont je parlais tout à l'heure, l'homme musulman se, se, se sent soumis à la révélation qui s'exerce à l'intérieur d'un champ cognitif déterminé. Et c'est en filigrane qui va parler justement de ce « aql arfani » dont l'analogie est celle de mesurer le connu sur l'inconnu. Euh, J'avance juste pour euh, conclure carrément Oui, d'accord. <rire> Merci. Euh, je, je... Alors, pour conclure, je vais finir juste avec... Euh, je parlais tout à l'heure en parlant de Jabri avec euh, cette, cet intérêt sur le vocable. Jabri il va s'intéresser beaucoup... Euh, à, à tous les euh, aux vocables qui, euh, qui relèvent de ce qu'on appelle la révélation al on a l'ouahia, on a al-menem on a roya et tous ces éléments là ils vont être euh, analysés euh, pour en faire de finalement l'ouahi un signe, et c'est là qu'il va rejoindre en tout cas Abou bon, bon, je ne pourrais pas développer ça mais enfin en tout cas si j'ai euh, la possibilité de l'écrire en tout cas je, je développerai plus pour montrer simplement que euh, Jabri va atterrir lui aussi sur la question des signes lorsqu'il va analyser le voyage des vocables qui relèvent de la question du l'ouah dans l'espace textuel du texte de coranique et il va arriver justement pour en faire euh, uh, de l'ouah un signe pour dire que l'ouah ce n'est pas une communication articulée autour d'un langage humain, Dieu aussi ou l'émetteur peut aussi euh, révélé aux objets aux choses de la nature sans passer par le langage voilà. et donc avec toute une analyse justement euh, sur la dimension de, de, de lui la, la dimension de la vue ou la dimension de la parole et parfois même la dimension de la non-parole et c'est là que le signe euh, euh, arrive en tout cas à son paroxysme, c'est à dire un signe pur sans euh, renvoi à un à un signifié euh, qu'on pourrait euh, sacraliser ou qu'on pourrait en tout cas diviniser. Ce n'est pas la conclusion, c'est juste euh, que je m'arrête parce que c'est la fin de, de la communication. Merci beaucoup.